Pourquoi vous devez absolument investir si vous êtes expatrié Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. On va vous parler à vous les Français de l'étranger. À tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta. Si vous tombez sur cette vidéo et vous vous dites mais qui est ce monsieur qui me dit que je dois absolument investir si je me situe à l'étranger Je dirige aujourd'hui une société qui réalise plus de 200 opérations immobilières rentables en France et une grosse partie de notre clientèle sont les Français de l'étranger, sont les expatriés. Et je vais vous dire les points importants et pourquoi vous devez l'avoir en tête et pourquoi vous devez absolument investir vous qui ne vous trouvez pas en France. En un, la grosse force que vous avez, c'est que la plupart du temps, vous bénéficiez d'un très bon contrat. Donc, vous avez un pouvoir d'achat qui est supérieur et félicitations à un Français qui se situe sur le territoire français. Et euh, l'entreprise prend aussi euh, la plupart du temps souvent euh, votre, vos frais d'hébergement, donc votre appartement ou votre maison euh, en charge. Et du coup, vous avez un pouvoir d'achat qui est important. C'est donc une excellente chose puisque c'est le moment de profiter de cette capacité d'endettement. Pour la mettre au service et au profit de votre patrimoine immobilier pour penser à le développer fortement. Il peut y avoir également quand vous revenez en France, bah, que cette situation financière ne perdure pas forcément, je ne vous le souhaite pas mais ça peut être une éventualité de dire que potentiellement votre serre n'est pas forcément le même quand vous êtes de retour en France. Vous êtes peut-être aussi dans un pays où le coût de la vie est très bas et donc où vous bénéficiez vraiment de largesse financière. C'est vraiment le moment de penser à investir de l'argent puisque vous avez un gap important et une capacité de solvabilité extrêmement importante. Le deuxième point, c'est que alors que vous avez un très bon pouvoir d'achat, vous bénéficiez puisque quand vous achetez en France dans 99% des cas, vous vous faites financer par une banque en France et donc vous bénéficiez des taux d'emprunt qui sont extrêmement faibles puisqu'aujourd'hui en France on emprunte autour de 1% en fonction de la durée c'est proche du gratuit et donc c'est vraiment le second point c'est que bah, vous avez un double effet domaine, vous êtes très bien payé et vous avez une situation financière vraiment solide et en deux vous empruntez en France dans votre pays d'origine à des taux extrêmement bas donc vous vous retrouvez avec deux facteurs extrêmement positifs pour investir votre argent et développer votre patrimoine en France. Et enfin le dernier point, le troisième point c'est que si vous ne le faites pas maintenant, et que vous restez plusieurs dizaines d'années dans votre pays d'accueil, bah on le sait, en immobilier, le temps joue pour vous. Plus vous empruntez, plus vous devenez propriétaire tôt, plus à partir du moment où vous commencez à rembourser, et bah vous devenez tous les jours un petit peu plus propriétaire de votre bien. Et donc, il ne faut pas y penser quand vous revenez en France ou quand vous habitez en France si un jour vous souhaitez revenir, mais il faut y penser directement depuis l'étranger, même si vous êtes loin. On a développé ensemble, avec l'ensemble des collaborateurs, la force de cette société d'investissement locatif pour pouvoir vous accompagner, vous qui êtes à l'étranger, et pouvoir vous délivrer des opérations euh, clés en main, qu'on soit vos yeux, vos oreilles, vos jambes, vos bras, pour toucher et pour s'occuper de cette opération puisque vous allez bénéficier de l'entièreté des outils qu'on a développés en propre et en interne pour suivre l'avancement de votre projet et pour dialoguer avec notre équipe qui a l'habitude de travailler en décalage horaire et avec l'entièreté de la clientèle expatriée qui est votre cas si vous vous situez à l'étranger. Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner pour avoir l'entièreté de mes conseils et de l'actualité en immobilier sur comment mener à bien une opération très rentable dans l'immobilier. Et je vous invite à mettre en commentaire dans quel pays vous vous situez, vous qui regardez aujourd'hui cette vidéo. Dites-moi depuis quel pays vous la regardez. Je pense qu'on a fait plus d'une cinquantaine de pays différents chez Investissement Locatif dont nos clients sont issus et donc c'est vraiment un petit peu la map monde d'Investissement Locatif. Dites-moi d'où vous nous regardez et je vous dis à très bientôt pour réaliser votre opération. Ciao